Bien, merci. En fait, c'est pas tellement moi qui vais parler. Ça va être plutôt euh, mes collègues que je remercie. Euh, certains d'avoir bravé les, les difficultés de transport d'aujourd'hui. Donc euh, Alain Collat, administrateur de, de la BNU et aussi de, de Colex, Colex Percé, qui est donc ce programme national autour des, des collections et des services associés. Viviane Bouletro de Colex Percé et Thomas Ledoux de la BNF, et donc il pourra aussi rebondir autant qu'il le souhaite sur Gallica. Nous attendons Alexia de Casanov de, du CINES, qui est annoncé, qui a un petit retard, et qui va nous rejoindre au, au fil de la table ronde. Donc, euh, merci beaucoup à, à ces opérateurs de, de nous rejoindre, puisqu'en fait, ils nous permettent euh, d'aborder euh, le cœur du sujet, c'est-à-dire euh, quelle place euh, Numaop euh, peut-il prendre euh, au sein euh, des outils euh, qu'on souhaiterait largement partager par la communauté euh, des bibliothèques, mais aussi des, des archives. Et donc, euh, ce que je souhaiterais leur demander dans, dans un premier temps, c'est peut-être de se positionner et euh, de positionner leur, euh, leur organisme vis-à-vis -vis de la numérisation, dans le cadre de leur activité, de leur feuille de route euh, qui est celle de, de leur organisme, et puis euh, de nous dire un petit peu comment euh, ils se positionnent par rapport à, à Numaop, quel est l'intérêt euh, qu'ils voient euh, dans cet outil, dans son développement, et euh, bien évidemment la part euh, qu'ils pourraient y prendre. Alain, veux-tu commencer Si tu n'es pas prêt, j'ai pas d'ordre particulier. Oui. Ah, pardon. Je voulais juste peut-être vous présenter très rapidement ce qu'est ce qu qu collex percé Je pense qu'un certain d'entre vous connaissent, connaissent déjà, mais peut-être pas, peut pas tout le monde. Donc on vous, au lieu de vous faire une présentation... En bonne et due forme, sous, sous PowerPoint, euh, je vais simplement vous montrer le, le, le site web de, de, de Colex Donc très rapidement, hein, euh, ColexPercé, c'est avant tout une infrastructure de recherche hein, qui est inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche euh, nationales euh, au même titre au point d'édition, HAL, euh, etc. Euh, c'est avant tout euh, un réseau, euh, je pense qu'on va beaucoup parler de réseau euh, ici, euh, un réseau constitué d'une vingtaine de, de bibliothèques de recherche, alors euh, selon différentes modalités hein, entre les des, des, des, des, des délégataires et des, des associés, mais en tout cas cette vingtaine de bibliothèques bénéficie d'une dotation spécifique, hein, c'est un peu dans la continuité des anciens cadistes. Uh, aussi bien pour de, des acquisitions, mais aussi si ces si, si bibliothèques le souhaitent, développer des services. Uh, ça comprend aussi uh, les opérateurs en IST, hein, la BES, le CTLES, évidemment, au Percé. Uh, et parmi les autres partenaires, on, on y trouve la BNF et le CNRS via, via l'INIST. Et puis, il y a un deuxième très grand cercle. De, de, de partenaires dans ce réseau, de membres de, de ce réseau ce sont les collections labellisées aujourd'hui il y a à peu près 140 collections labellisées, un peu plus qui représentent à peu près une centaine de bibliothèques, ce qui n'est pas rien donc à titre d'exemple si je prends une bibliothèque du réseau euh, ben, prenons Sciences Po voilà donc chacun présente, présente sa, sa bibliothèque, les référents collects, ce qui est très important et puis euh, les actualités qui concernent euh, la bibliothèque, dans le cadre, dans le cadre de collègues, notamment des, des journées d'études ou, ou des, des séminaires thématiques. C'est aussi, euh, au-delà de, du réseau, euh, de l'animation d'un réseau euh, et de l'animation d'un certain nombre d'acteurs, c'est aussi des projets. Et ça, c'est certainement le, le plus important, puisque c'est un, un dispositif vraiment opérationnel qui, qui finance et valorise un certain nombre de projets. Donc essentie enfin, essentiellement, pour une grande part au travers d'appels à projets. Donc, je ne sais pas si vous avez connaissance de venons de lancer le deuxième appel à projet euh, ColExperts. Vous trouverez vous trouverez tous les éléments justement sur, sur le site. Mais pour vous donner un exemple, là je prends le premier hein, euh, Anticarium du Musée Adolf Michaelis à Strasbourg. Voilà le type de projet que nous avons financé de la numérisation 3D et du et euh, et de, du signalement euh, à valeur ajoutée, bien sûr. Voilà avec des exemples que vous voyez là. Et, et donc l'actualité de Collex depuis quelques jours, c'est le nouvel appel à projets pour de la numérisation et pour développer des services à la recherche. Voilà en gros pour ce qui est de Colex. Alors pour ce qui est de la question elle-même, qui est un peu, un peu compliquée parce que là, il s'agit d'essayer de positionner un réseau, un dispositif par rapport à, à une plateforme. Donc d'abord, moi personnellement, je ne connais pas suffisamment encore hein, la, la plateforme, même si on nous, avons eu, nous avons eu la chance d'avoir une présentation à la BNU il y a quelques semaines, quelques jours. Euh, beaucoup de, de mes collègues étaient présents. On a... Un, un peu briefé euh, dans la perspective de, de cette table ronde mais je ne connais pas suffisamment encore euh, la plateforme euh, pour autant euh, ce qui me semble intéressant euh, c'est euh, tout ce qui concerne enfin, c est, c est, cette plate au delà de la notion même de plateforme, c'est tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation de, de travail de workflow etc euh, donc euh, le positionnement, en tout cas, de, de, de Collex serait peut-être plutôt d'abord, dans un premier temps, de vraiment regarder de près l'outil, de l'expertiser. Et nous avons, nous avons les experts pour ça. Nous avons un groupe de travail numérisation au sein de Collex, Et euh, nous, nous allons regarder vraiment de près. Alors, dans quel objectif Il se trouve que... Euh, alors, je, je, je peux peut-être aussi vous dire un mot, puisque dans, dans le cadre de, de Collex, nous... Nous pilotons un certain nombre de programmes nationaux. Il s'agit aussi bien d'acquisition de ressources très spécialisées, dit, dit de niche, mais aussi de numérisation, euh, d'archivage numérique, de fourniture à distance de documents, de cartographie, etc. Donc, si je reviens à la, à la, à la numérisation... Euh, il se trouve que le, ce groupe de travail a élaboré un, une politique nationale de numérisation qui est validée par les différentes instances de gouvernance du GISP, mais est surtout, et ça c'est très important, par le ministère. Ce qui veut dire que le Collègue Percé euh, euh, porte, porte cette politique nationale de numérisation. Dans le cadre de cette politique de numérisation, alors peut-être que ma collègue euh, <rire> y reviendra. Hein. Euh, donc il y a un certain nombre d'éléments importants, donc il y a trois, trois axes, soutenir la, soutenir la production et la diffusion du, corp, du corpus numérisé, et c'est là où j'en viens justement à, à NUMAOP. Dans, dans, dans cet axe, il est, il est prévu euh, de labelliser des outils, y notamment des outils de workflow, qui, qui vraiment euh, ont pour objectif de mutualiser euh, un certain nombre de tâches. C'est aussi la constitution d'une base de connaissances, Technique, aussi bien technique que juridique, peut-être qu'on y, on y reviendra tout à l'heure, et c'est un, un certain nombre d'autres dispositifs. Deuxième axe, c'est porter des beaux programmes pluridisciplinaires. C'est un élément très important et c'est là peut-être aussi qu'il faut. Enfin, ça mériterait peut-être aussi un, un, un approfondissement c'est que cette politique de numérisation s'appuie essentiellement sur des collaborations chercheurs, euh, bibliothécaires, professionnels de l'IST et au-delà même, informaticiens, ingénieurs d'études, etc. Alors, il s'agit aussi de promouvoir la bibliothèque comme lieu de recherche. Donc, on ne se contente pas de diffuser, de créer des bibliothèques numériques, mais il s'agit aussi de faire venir les chercheurs dans la bibliothèque, c'est-à-dire vraiment donner envie... Euh, au travers de ces bibliothèques numériques de, de, de se confronter finalement à nouveau euh, aux documents donc développer une offre de services orientés euh, numérisation avec des réseaux d'opérateurs de bibliothèques les bibliothèques sont vraiment au centre ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le colex hein, autour, autour de la notion des, des fonds documentaires et des corpus euh, voilà, donc euh, et évidemment avec, avec les, les plateformes et là aussi euh, certainement euh, Numahop a, a, a sa place à trouver. Donc je dirais très rapidement par rapport à, à quoi l'expercer, c'est peut-être dans un premier temps euh, travailler à, à, à labelliser euh, Numahop en tant que plateforme euh, et au-delà de ça, mais ça je pense que ça peut faire l'objet... Euh passer la parole à mes collègues, ça fera l'objet peut-être d'un approfondissement tout à l'heure. Au-delà de ça, euh, définir ce que ça veut dire euh, la, la labellisation euh, et au-delà même de la, de la possibilité d'une meilleure visibilité. Voilà. Merci Alain. On, on creusera un petit peu les, les pistes que tu évoques euh, tout à l'heure dans le débat. Euh, Viviane Bouletreau, colex percé, bien le deuxième terme c'est percé et donc évidemment grand opérateur de, de numérisation. Donc on va à votre tour vous solliciter pour savoir comment percé se situe vis-à-vis -vis de, de Numaop et comment dans le cadre de sa feuille de route et de sa politique de, de développement Numaop pourrait devenir un instrument utile à sa propre activité. Euh, bonjour. Donc, Percé, euh, et Percé côté UMS Percé, euh, le programme est né en 2003 sur un appel à proposition du ministère. Et il s'agissait donc de numériser des euh, collections rétrospectives de revues euh, scientifiques. Aujourd'hui, euh, nos missions sont un peu élargies, et il ne s'agit plus que de revues, mais globalement, de mettre à disposition des documents en ligne, la plupart du temps issus de numérisation, euh, et leur aspect scientifique peuvent être... Peut être soit euh, parce que c'est des documents scientifiques qui ont été publiés, validés par les pairs, etc., soit parce que l'usage qu que nos utilisateurs souhaitent en faire est un usage scientifique. Euh, euh, Au-delà du portail Percé, on dispose aujourd'hui de plusieurs vecteurs pour euh, valoriser nos, les, les corpus qui nous sont concier, confiés, pardon. donc euh, le portail Percé, euh, le triple store data.percé.fr qui va permettre à des utilisateurs un peu plus avertis que l'utilisateur lambda de, euh, de requêter euh, les métadonnées de Percé, euh, je reviendrai un peu sur ce qu'on qu entend par métadonnées, et puis les Percéides, qui sont une nouvelle offre qui permet de, de diffuser avec un outillage un petit peu particulier des, des corpus un peu plus spécifiques. Donc, Percé, c'est euh, une équipe euh, qui est située à Lyon euh, qui est pluridisciplinaire, on a euh, des, euh, des jeunes chercheurs, on a des documentalistes, on a des bibliothécaires et euh, euh, des responsables, enfin des, des agents pour la, la numérisation et le traitement des, euh, des documents, puisque la plupart du temps, jusqu'à présent, on numérisait nous-mêmes les corpus qui nous étaient confiés, et une équipe informatique qui développe l'ensemble des outils sur lesquels on, on travaille. Euh, bon, ben, Les valeurs de Percé, c'est l'ouverture, et, et un effort permanent pour arriver à valoriser les, les corpus et les rendre le plus, les plus interopérables possibles. Euh, notre plateforme est un outil qui est vraiment complètement intégré, donc complètement développé maison, euh, qui va de la numérisation, euh, puisque je l'ai dit, on ne fait pas, de, on ne fait pas, de, pas trop de prestations jusqu'à présent, euh, à, la, à la documentation qu'on peut faire de façon relativement fine, enfin très fine sur percée, puisqu'on peut aller euh, sur un fascicule de, de revue, en particulier aller jusqu'à l'article, et on va même au-delà, puisqu'on balise les, les structures à l'intérieur des, des documents. Euh, on a des outils qui permettent d'identifier de, des zones de pages qui, font, qui sont supportées des endroits. Euh, on, on, on rajoute pas mal d'informations, en fait, euh, sur le... Sur le la liste d'images qui est, qui est issue de la numérisation. Euh, on a fait aussi un effort pour arriver à lier nos données avec, avec le, reste, le reste du monde. Donc, ça se traduit par des alignements de façon systématique sur des référentiels d'auteurs, donc IDRF de la baisse, euh, sur des référentiels en taxonomie pour les corpus en sciences et vies de la Terre, pour des, sur le référentiel Géonames pour la géographie, ça, c'est des référentiels initiaux et à partir de là, on va inférer d'autres alignements euh, de façon à, à pouvoir bah, euh, mettre, euh, mettre en, en regard les données qui sont surpercées avec celles qu'on peut trouver dans d'autres sites. Euh, ça nous sert d'une part, bien entendu, pour enrichir l'information qu'on va fournir à nos utilisateurs et ça nous sert aussi énormément pour faire du contrôle qualité. Donc la diffusion, ben le site web forcément, le triple store, mais aussi des, des outils qui vont permettre l'interopérabilité, donc des web services qui permettent d'exploiter correctement nos, nos métadonnées. Euh, et puis bien entendu, l'OI euh, et euh, depuis peu le 3IF pour les collections d'images. Euh, la plateforme Percé est capable de... Euh, de faire soit de, de la sauvegarde locale, soit de déposer des, euh, des paquets euh, au CINES et de. Non, je n'ai pas besoin de ça. Euh, des paquets au CINES pour de l'archivage à long terme. Euh, à, euh, pour nous, euh, NumaOp est, euh, est intéressant, puisque euh, on, on fait essentiellement la numérisation, nous, pour les corpus qu'on qu a traités jusqu'à présent, euh, mais on ne dispose pas d'une solution qui permette de gérer un workflow qui serait externalisé. Or, on nous fait de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Donc, notre plateforme qu'on est en train de refondre, Accepte en entrée différents types de données. Et il est clair que euh, qu'un connecteur avec NumaOp sera, sera développé euh, assez, assez facilement vu les, les formats de sortie qui sont proposés. Euh, pour nous, l'intérêt, c'est bien entendu de pouvoir nous appuyer sur un réseau et de faire du coup des, euh, des développements qui seront. Euh, qui seront réutilisables et pas des, des développements pour une bibliothèque, puis une autre bibliothèque. Donc, plus, plus le travail en réseau et plus la mutualisation fonctionnera en amont, plus, plus ce sera intéressant pour nous. Après, les données qui sont produites dans numaop l'intérêt pourrait être de raffiner leur documentation et de les enrichir sur la plateforme percée, qui, puisque c'est vraiment sa force. Je pense notamment à des à des corpus qui pourraient être produits dans des, euh, dans des contextes de, de projets ANR ou des choses de ce genre-là, sur lesquelles, en général, la documentation a, une documentation assez fine est demandée par les chercheurs. Mais euh, voilà. Merci pour cette... Euh Première présentation. Euh, Thomas Ledoux, euh, vous représentez la BNF, je vous remercie, grand opérateur de, de numérisation. On avait d'ailleurs rencontré en début de projet des équipes euh, de, de Gallica avec Arnaud Beaufort. Donc, euh, merci de nous dire un peu comment euh, vous pouvez situer euh, l'action de la BNF et euh, ce que Numaop pourrait euh, vous apporter, en quoi il pourrait vous intéresser. Oh, hop, ça marche euh, bonjour à tous, donc, je suis Thomas Ledoux, je suis euh, coordinateur de la production numérique au sein du DSI de la BNF, donc je suis l'informaticien de service. Voilà. <rire> euh, donc Voilà. Ce que, ce que je voulais d'abord vous rappeler, effectivement, c'est que la BNF a une longue tradition de réseau. Hein. On a le réseau des de, de, de polycales imprimeurs, on a le réseau de catalogage partagé, on a toujours aidé à la numérisation et enfin, on fait partie de, donc, du réseau de numérisation concert, con, concertée euh, au niveau national. Euh, à travers, par exemple, le colex et, et d'autres mécanismes. Euh, ça fait effectivement euh, très longtemps qu'on numérise. Euh, je crois que depuis le début du site François Mitterrand, donc depuis 1992, on, on, on doit numériser. Euh, on a été obligé de passer, je veux à une numérisation de masse, donc c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons. Euh, et et cette, ce passage en numérisation de masse ça nous a obligé à automatiser tous nos processus, euh, et non seulement les automatiser, mais aussi à les... Euh, elle est raisonnée, donc c'est assez intéressant de voir ce que, ce que vous expliquez euh, tout à l'heure, puisqu'en fait on a, on, est vraiment, on a vraiment eu cette, cette démarche un peu analogue de, de rationaliser, de, de, de faire revenir sur des, euh, des, des processus qui nous permettaient d'accepter ce flux, hein, ces workflows très importants, euh, et, et qui nous ont permis également de, donc de, de distribuer une certaine expertise au sein de ce qu'on appelle les référentiels, hein, qui, qui ont pu définir donc des, des formes de numérisation et, et des... Et des, et des formats de, comment dirais bah qui bien sont un peu, un, un peu notre, notre norme à nous. Euh, L'autre partie peut-être importante qui était un, un défi, c'est quand la numérisation est passée d'une simple numérisation de diffusion à une numérisation de conservation. Euh, donc ça c'était vers les années 2004, hein, où on a dû du coup définir encore plus, donc, euh, et accentuer la partie euh, gabarit euh, et, et contrôle technique finalement sur l'ensemble de, de, de nos fichiers. Euh, Ce qui me donc après on a une offre de service, je ne peut-être pas vous la présenter entièrement sur sur la numérisation hein. donc bon le, le site le plus connu c'est Gallica, pour, pour pour interagir avec Gallica, j'ai envie de dire vous en tant que partenaire il y a il y a plein de plusieurs possibilités il y a la première qu'on a évoquée tout à l'heure c'est celle d'être moissonné donc ça, si vous êtes moissonné, vous restez sur votre bibliothèque numérique et nous simplement on vous signale dans, dans Gallica comme un autre document qui est simplement accessible à l'extérieur. Vous pouvez également euh, faire numériser vos documents par, euh, par la bibliothèque dans les cas de, de nos chaînes de numérisation. Euh, dans quel cas, ben voilà. <rire> ça se passe comme si c'était un document à nous, sauf qu'il est à vous, et, et le, le document est ensuite intégré à Gallica. Euh, et enfin, depuis.. Euh, depuis, depuis euh, 4-5 ans, donc on monte en puissance la, la, la proposition Gallica marque blanche où là donc on numérise vos, vos ouvrages et on vous fait une, un site de diffusion pour vos, pour vos, pour vos documents euh, donc là c'est plus euh, voilà, c est, c est une offre plus, plus, comment plus personnalisée voilà. et enfin on a une offre de tiers archivage ça c'est si vous voulez juste archiver vos documents et, et, et ne pas les diffuser avec nos, nos offres voilà, alors, la, la, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que Nimaop, finalement euh, apporte dans ce paysage-là pour, pour nous hein euh, alors, La première chose qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous rentrez dans, une, dans un processus de, de partenariat avec nous, euh, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de faire des marchés pour réaligner vos données, ou, ou, ou, quelles qu soient bibliographiques ou les, ou les fichiers, pour les réaligner sur nos exigences. Donc en fait, à chaque, à chaque nouveau partenaire qu'on qu fait, on, on fait un mapping, un nouveau marché de, de, de reformatage des, des, des, des fichiers, etc. Et ça, c'est extrêmement consommateur pour nous. Ça explique en particulier pourquoi on a si peu de marques blanches, puisque chaque marque blanche est un effort assez important, à la fois pour vous enfin pour, le, pour le partenaire et pour la BNF, pour qu'on arrive tous à un même niveau de, de, de maturité sur, sur la numérisation. Et donc, NumaOp, pour nous, c'est vraiment l'opportunité d'avoir, justement, que tout le monde atteigne ce niveau de maturité plus vite, parce que si tout le monde utilise le même outil, euh, du coup, ben, on peut tous se mettre d'accord sur euh, <rire> un niveau minimum à atteindre, et ça, ça, ça, ça va énormément nous, nous, faciliter les, nous faciliter les échanges et, les, et la façon de voir. Donc, Comment on, comme on envisage nous, cette, euh, cette collaboration sur NomaHop C'est essentiellement euh, faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire externaliser nos chaînes de production à travers un outil qui est partagé. <rire> euh, en fait, nous, on a tous les outils, ou tous les constats que vous avez pu faire, on les a en interne. On n'a jamais réussi à les fournir à l'extérieur parce qu'ils sont trop liés à notre système d'information. Quand on parle de, de, de notice, ben nous, la notice, il faut qu'elle soit soit dans le catalogue général, soit <rire> dans le catalogue archi et manuscrit. Sinon, ce n'est pas les traités. Euh, euh, quand on fait des, des contrôles qualité, ben ça doit passer par nos, at nos ateliers de contrôle qualité. Quand on fait, enfin, tout, tout est à l'avenant, ce qui fait qu'on a énormément de mal à fournir un outil... Euh, Utilisable simplement par nos partenaires. Où se situe numérique, c'est vraiment là, c'est le fait de, finalement, le, tous nos partenaires pourraient avoir un outil qu'ils peuvent s'approprier vraiment, et pour lequel bah, ce travail de numérisation, d'atteindre de, des qualités suffisantes des, des fichiers, euh, se, font, se fait naturellement et non pas euh, à un grand, grand coup de marché. Voilà <rire> ce que je peux vous dire. Parfait. Merci pour cet éclairage. On va y revenir. On accueille Madame Le Casanova qui représente le CINES et à qui je vais céder la place. Bonjour. Alors, vous, le questionnement que j'ai euh, posé à, à, aux collègues ici présents à la table ronde, c'est euh, de nous dire un petit peu quelle est votre, euh, votre action en matière de numérisation et euh, comment vous vous situez par rapport à un outil comme Numahop Alors, donc en matière de numérisation, euh, nous, on interviendrait plutôt euh, très en amont parce que le CINES, donc les d'archivage numérique euh, pour les données de la communauté enseignement supérieur et recherche, donc euh, quand une bibliothèque euh, souhaite archiver ses données chez nous euh, et qu'elle commence aussi euh, un processus de numérisation, elle vient nous voir pour euh, connaître en fait, les, les formats de fichiers que nous acceptons dans la plateforme. Donc, euh, à ce moment-là, nous pouvons conseiller et dire, bah, nous prenons du TIFF, du JPEG, et après, euh, donc, elle peut lancer son, son processus de numérisation avec des images qui pourront ensuite être acceptées dans notre plateforme d'archivage. Donc, on, voilà, on nous sort, Au CINES, on n'est on est vraiment euh, très en amont de, de la numérisation, ce n'est pas nos préoccupations principales, mais on est là pour donner des conseils en termes de format de fichier. Après, vis-à-vis -vis de NUMAOP, euh, l'outil a été développé pour s'interfacer avec notre plateforme d'archivage. Donc, euh, si je ne me trompe pas, euh, les, les exigences que nous avons euh, en termes de formatage des données, en termes de métadonnées, ont été intégrées à l'outil NUMAOP pour pouvoir ensuite accepter les données qui viennent de cet outil directement dans notre plateforme. Voilà à peu près... Très bien, merci. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin, parce que euh, l'objectif de cette journée, c'est euh, de réfléchir à la constitution d'une communauté NUMAOP. Euh, du la première chose qu'on vérifie auprès de vous, et nous en sommes ravis, c'est qu'il y a un intérêt des de différentes euh, organisations que vous représentez pour euh, pour cet outil. Et donc, euh, ma question serait à, à présent euh, celle-ci comment euh, voyez-vous la part que pourrait prendre votre organisation au développement de numéro et à la constitution de cette communauté. Quel type d'appui ou de conseil ou d'incitation vous pourriez, vous pourriez apporter Alors, je vais recommencer peut-être par par Colex et, et, et Alain Cola puisque en plus il ne pourra pas être là cet après-midi. Donc, Alain, tu parlais de labellisation, mais quel autre euh, encouragement Colex euh, pourrait-il adresser à, à, aux bibliothèques pour euh, se saisir de NumaOp et euh, constituer cette communauté Je pensais répondre à cette question en fait. Enfin, non, je pensais euh, apporter des éléments en répondant à une autre question. Donc, je vais, je vais, un, peu, je vais un peu regrouper. Euh, donc, Déjà la, la labellisation, je pense qu'il faut, il faut y aller, certaine, bon, même s'il si faut, il faut bien euh, qu'on définisse euh, le périmètre de cette, de cette labellisation mais euh, je pense que c'est vraiment la première étape parce que ça va nous aider à, à, à aller plus loin et peut-être euh, effectivement à ce que euh, Colex Percé apporte euh, un, un, vrai, un vrai plus à la plateforme. Euh, en particulier, euh, bon, il faut savoir que euh, dans le cadre des appels à projets, nous avons euh, alors, plus de 50% hein, des, des projets, euh, même euh, non, bien au-delà des 50% des projets, qui sont des projets de numérisation. Euh, on peut imaginer que, euh, avec la visibilité qu'on pourrait donner hein, dans le cadre de Colex, euh, là je, je me suis dit vraiment dans ces appels à projets Colex, euh, les programmes ou les projets qui seraient portés, pourrait intégrer euh, plus facilement, d'une manière plus, plus euh, systématique, justement, ce workflow. Je pense que ça, ça aurait un grand intérêt aujourd'hui, par exemple, euh, même si ça se situe à un autre, à un autre bout de, de la chaîne de numérisation, euh, une bonne partie des projets qu'on qu qu a soutenus dans le cadre de Colex intègrent percé. Et, et, dans Persée, et avec Percé, un certain nombre euh, intègrent euh, justement ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, les perséides. Donc euh, on peut imaginer, alors pourquoi pas, après tout, là, euh, ça ne s'appellerait pas perséide, mais ça ne s'approche pas du ma... Enfin, je laisse euh, euh, développer un, un cycle par rapport à ça, mais voilà, ça pourrait être une... une alors, sans être un critère, bien sûr, parce que évidemment chaque établissement et chaque porteur de projet est libre et autonome, mais en tout cas, une incitation forte, et même au-delà de l'incitation, ça facilite quand même euh, l'élaboration d'un projet. Voilà euh, à ce stade hein, moi, ce, que, ce que je peux dire, euh, mais bon, euh, le jour où on sera arrivé à ça, je pense que ce sera, ce sera pas mal. Tout à fait. Et du coup, euh, le, le, le rôle de Percé aussi euh, dans, dans ce domaine-là, puisque Percé joue un rôle quand même absolument, euh, je dirais, euh, clé dans, dans le dispositif pour euh, euh, élaborer cette politique nationale. Donc là, je crois aussi que la, la recommandation de, de Percé pourrait être déterminante. Euh... Donc on a eu accès euh, il y a quelques jours à la plateforme NumaOp, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais on va l'évaluer et, et euh, la regarder bien sous toutes ses coutures. Euh, pour nous, euh, en tant qu'acteurs du coup de la politique de numérisation qui est portée par Collex Percé, euh, il est clair qu'avoir – et là je rejoins la, la position de, de la BNF, euh, avoir un niveau de qualité. Et une exigence en termes d'homogénéité des données euh, est, est, est primordiale. Il n'est pas question euh, que Percé numérise absolument tout ce qui est à numériser. Euh, on nous sollicite beaucoup pour la diffusion. Euh, et, et un de nos problèmes actuellement, c'est effectivement d'arriver à faire rentrer des données euh, qui ont été produites euh, sur des temps relativement longs, qui sont euh, produites avec des outils très variés, euh, stockées dans des formats pas toujours idéaux, euh, idéaux euh, Quelque chose qui normalise en amont euh, sera, sera un, une vraie aide pour nous. Donc, euh, donc euh, bah, il y a effectivement la question du, du label qui pourrait être donné par quel expert Je crois que c'est 2020 normalement le, les modalités d'attribution et le, le euh, tout voilà et le, euh, bah, le résultat de, de, de enfin, ce qu'on peut attendre d'un tel label. Euh, mais je pense qu'effectivement Numaop est un candidat euh, très euh, euh, naturel. Merci. Euh, Peut-être me retourner vers le CINES avant de, de revenir vers la BNF. Nous, nous avions rencontré les Olivier Rouchon du, du CINES parce que dans le cadre, je dirais, de la, de la pérennisation et du développement de NUMAOP, nous voulions voir quels être des éventuelles possibilités d'hébergement bon, on a compris que la politique du ciné c'était pas je dirais de, de gérer directement des applications mais de mettre je dirais à disposition espace et, et machines pour héberger un, un logiciel néanmoins euh, ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle manière le, le CINES, s'il si, est intéressé à, à cette action, pourrait euh, aider la communauté euh, NUMAOP à, à se développer et, et de quelle façon euh, ben, Dans un premier temps, euh, suivant les institutions qui viennent nous voir, euh, si par exemple dans le futur, euh, des bibliothèques ou autres institutions viennent avec des projets semblables à ceux portés par NUMAOP, donc... Euh, tels ceux de la Bibliothèque saint jean de la Bulac ou de Sciences Po que nous archivons chez nous, euh, dans un premier temps, on peut les encourager à se rapprocher de ces institutions et de NUMAOP euh, pour voir dans quelle mesure leur projet euh, pourrait s'intégrer à, à NUMAOP euh, Parce que cela représenterait, je pense, pour beaucoup d'institutions, un gain de temps euh, dans les développements à faire, entre autres pour s'interférer avec notre plateforme. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est encourager les, les différentes institutions à se rapprocher des partenaires du Mahop, euh, pour euh, voir s'ils si, euh, voilà, ne peuvent pas s'intégrer à ce projet. Et, euh, et ainsi, voilà, avoir une partie du travail déjà fait. Parce que finalement, chez nous, ce qui pose problème, c'est généralement tout ce qui est question d'interfaçage et de formatage des données euh, pour archiver dans notre plateforme. Donc, dans un premier temps, on pourrait faire ce rôle-là d'encouragement de, euh, voilà, à se rapprocher des partenaires. Merci. Euh, je, je reviens vers euh, Thomas Ledoux et, et, et la BNF. Donc vous, vous avez dit qu'il y avait un, un, un fort intérêt euh, pour euh, de Gallica à, à finalement euh, promouvoir euh, cet outil comme euh, étant un, un, un dispositif euh, permettant de mettre à niveau les, les paquets de données et, et, et la relation euh, technique entre euh, euh, Gallica et potentiellement Gallica Marque Blanche et des produits et de numérisation de bibliothèques. C'est un, un point qui me paraît d'autant plus important que, je dirais, euh, de, de rapprochement des bibliothèques d'enseignement supérieur et, et, et de la BNF. Euh, vous en êtes tout de l'exploration de, de NumaOp Alors, pour NumaOp, on a deux, deux voies d'exploration. La première, c'est euh, s'assurer que les, les contrôles qualité sont sont les mêmes que les nôtres en fait pour dire des choses simplement par exemple on, on, on évoquait tout à, à l'heure euh, un outil de type laser par exemple donc chez nous ça fait partie de nos, des outils qu'on utilise dans la chaîne de, de production enfin, pour nous ça nous semble important que ce soit intégré dans l'outil Il donc a comme ça un certain nombre d'outils de validation que, qui nous semble important de, de pouvoir intégrer pour que, on, bah, que les contrôles soient à peu près les mêmes que les nôtres en tout cas qu'ils soient qu'ils soient euh, comparables voilà euh, donc ça c'est des choses qu'on fait euh, assez généralement, hein, plutôt dans la partie préservation chez nous, on a, on a beaucoup euh, l'habitude de travailler avec des les projets open source, donc l'idée bah, c'est de, de dialoguer avec les, les, bah, de la communauté Limbaop, <rire> en tout cas euh, pour, pour effectivement faciliter et aider à intégrer ces outils. Euh, donc ça c'est pour la partie vraiment, euh, comme je disais, qui hein, okay, euh, contrôle qualité et atteindre un certain niveau de maturité de, de sur les fichiers. Et puis l'autre partie, évidemment, c'est de, de, de réfléchir à un connecteur pour, euh, pour pouvoir verser euh, nos fichiers, sachant que oui, on risque d'être un, dans une position un peu, un peu compliquée, pas aussi simple qu'Internet Archive, par exemple, puisque euh, chez nous, on a toute une, une dialectique, on va dire, entre le signalement et, le, et, les, et les documents. Et donc on doit avoir un aller-retour euh, entre euh, bah, la création, finalement, de de la notice et puis la création du document qui sont intimement liés mais qui viennent en deux temps ce qui est pas tout à fait le workflow de NumaUp et c'est à ça qu'on réfléchit pour qu'effectivement on puisse réussir à, à faciliter et à rendre les, les choses fluides donc c'est vraiment deux axes un peu différents j'ai de dire de, de, de, de développement Alain oui si, si, enfin, si je peux juste faire une observation par rapport au, au CINES, à la question de l'archivage pérenne en fait, parce que bon, euh, je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce que chacun vienne avec son projet, et, euh, euh, y compris via, via la plateforme ou, ou, ou autrement, hein, pour, pour euh, euh, faire cette démarche de, de, de demande de service auprès du CINES, parce que enfin, l'archivage pérenne est extrêmement coûteux, donc euh, je crois qu'il faut, il faut pouvoir aussi s'organiser, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure l'IMAO euh, peut, peut, peut aider, mais s'organiser pour faire masse euh, et venir, revenir vers le CINES, effectivement, avec, euh, euh, d'une manière groupée euh, et pour un besoin, disons, conséquent, pour faire baisser le plus possible les, les coûts. Donc c'est aussi un des objectifs de, de Colex Percé. Hein. Voilà. Donc, euh, et et, euh, et euh, les corpus, disons, les plus représentatifs par rapport à, à ce besoin d'archivage pérenne, c'est quand même les corpus numérisés. Alors, euh, pas seulement les documents, tout, tout type d'objets. Une réaction du CINES, non ah, Déjà, les coûts de l'archivage, ils ont baissé cette année. <rire> Il y a eu une. une... La grille tarifaire a été revue à la baisse cette année, déjà. Donc, après, euh, oui, effectivement, les communautés peuvent s'organiser pour venir en, en groupe, disons-nous, pour, euh, pour venir archiver chez nous. Bon, après, il y a toujours une phase administrative à faire, qui serait le, le, disons, le représentant du projet, parce qu'il oui, y a toujours une convention à signer. Mais euh, oui, oui, si les communautés peuvent s'organiser pour venir, euh, pas de problème alors, il y a un point aussi que, que je dois préciser, c'est que nous avons aussi pris langue avec la C'est un, un acteur, un opérateur qui n'est pas présent aujourd'hui parce que malheureusement, ça tombait sur une journée qui était très importante pour eux et, et qui les mobilisait tous. Mais nous avons eu avec Marie-Lise Sagoria déjà plusieurs contacts avec David et Monin, qui ne cache pas l'intérêt que la Baisse porte à, à, à Numaop et qui, je dirais, réfléchit un petit peu sur sa propre politique en matière d'hébergement, de prestations de services de, de, de ce type. Euh, ce n'est pas dans sa feuille de route actuelle, c'est ce que nous a expliqué euh, David et Monin mais euh, c'est un sujet qui les intéresse et qu'ils veulent creuser. Donc, il, et réfléchissent avec nous et, et à nous accompagner pour trouver des, des solutions dans ce domaine. Voilà, c'était important de, de le préciser. Peut-être avant de, de passer la, la parole à la salle et de, de recueillir vos questions, euh, peut-être demander à, à chacun d'entre vous euh, quel conseil vous nous donneriez pour euh, euh, développer Numaop, qu'est-ce qu'il y a à faire selon vous euh, comme euh, prochaine étape, comment vous voyez les choses qui se lance euh, alors moi quand je vois ça bah, pour, pour un, euh, enfin, moi, je je prends, je prends la question comme euh, comment hip hop pourrait se développer hein euh, bah, je pense de bonjour, il faut poursuivre les efforts pour, euh, pour partager l'outil donc c'est ce que vous faites ici et c'est très important la communication on n'en parle jamais assez je pense que c'est extrêmement important et probablement ouvrir la roadmap de l'outil euh, plus largement pour que ben, tous les acteurs puissent s'en emparer quelque part. Et puis enfin, je pense que c'est un peu évoqué, c'est élargir aussi la typologie des documents que vous pouvez traiter. Euh, actuellement, c'est très, très basé sur les documents numérisés. Je pense que le son et la vidéo, ça va des, des, des besoins assez importants et rapidement pour, pour certaines bibliothèques. Merci. Euh, pour, aller, pour aller dans ce sens également, moi, enfin, c'est pas, j'ai pas de conseil à donner, mais euh, je pense qu'il faut, enfin, dans le cadre de cet élargissement de, de, de, de, de partenaires, très vite penser à, à, à un club d'utilisateurs. Euh, moi, je pense à l'exemple de, de hall qui a beaucoup, enfin, euh, ce club d'utilisateurs a beaucoup manqué. Euh, dans les premiers temps, à un outil comme HAL et, et, et qui fait que ça s'est devenu très rapidement quelque chose de, de, de très figé. Donc les choses ont beaucoup, beaucoup évolué depuis et, et, et tant mieux. Donc très rapidement, ce, ce club d'utilisateurs, d'autant plus que cette plateforme euh, euh, recoupe un certain nombre de. Enfin, beaucoup de, de thématiques et de sujets. Euh, et, et également euh, une typologie d'utilisateurs quand même assez large euh, entre les bibliothécaires, euh, euh, des développeurs informaticiens, des gestionnaires de données, etc. Donc euh, déjà, euh, peut-être définir, définir ce, ce, ce qu'on entend par, par ces, ces utilisateurs. Euh, et puis par ailleurs, euh, déjà travailler à, à, à, à, à l'accompagnement, euh, si on veut vraiment... Euh, faire adhérer des nouveaux acteurs, donc des constructions de bases de connaissances, accompagnement pour la montée en compétences. Voilà donc par rapport à ces problématiques, nous, on est très preneurs puisque dans le cadre de Collex-Percé, justement, à partir de 2020, on va, on va mener un chantier autour de la question de la formation et de la montée en compétences par rapport à ces, à ces questions de numérisation. Euh, mais aussi de gestion de données, de développement de services, etc. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'on peut, sur ces questions-là, tra travailler ensemble. Merci. Euh, ben, moi, je saurais que vous encourager de travailler en réseau et d'arriver à le développer, parce que l'outil, c'est fait, il existe, il faudra le faire vivre. Euh, un réseau, ça veut dire que ce n'est pas juste un club d'utilisateurs, mais vraiment un ensemble d'institutions qui montent en compétences ensemble et puis qui s'emparent de l'outil et qu'ils font évoluer. Donc un réseau, il ben, faut l'animer, il faut faire de la formation, il faut faire de la communication, c'est lourd. Mais, euh, mais, mais l'outil en vaut sans doute la, la, la peine. Donc ben, on sera en soutien très, très volontiers. Et sur des actions de valorisation, on sera, on sera disponible autant que possible. Là. Merci. Pour terminer. Je conclus alors. Ah oui. Ils en ont déjà dit pas mal de choses, donc c'est vrai que pour animer un réseau, il faut des personnes assez motivées. Euh, voilà, il faut continuer à communiquer sur le, sur le projet, à le faire connaître. Donc là, c'est déjà, déjà bien parti. Et puis voilà, essayer d'élargir aussi le, le type de, de données acceptées dans la plateforme. Donc bon courage. Merci, mais vous avez bien compris que nous comptons sur vous. Alors, euh, chers collègues, après tout, vous êtes tous des membres potentiels de, de, de cette communauté. Comme le disait et le rappelait Marie-Lise ce matin, en fait, la suite va largement dépendre de ce que vous déciderez, de ce que vous aurez envie de, de faire pour euh, développer NuMAoP et, et vous en saisir. Donc vous avez en face de vous des, des opérateurs importants du paysage national. Donc je vous invite à, à leur poser toutes vos questions. Ne soyez pas timide. Sinon, je donne le micro au hasard à n'importe lequel d'entre vous Il trouvera quelque chose à dire. Méthode de management, bulac. <rire> Allez, courage. Non, ça vous semble limpide, vous sentez vous pouvez compter les uns sur les autres et vous êtes tous prêts à signer. Je rappelle qu'on ne signe pas, justement, en tout cas. Ils ont fin. Oui, c est, c est, enfin, je veux dire, n'hésitez pas à prendre la parole parce que c'est aussi euh, l'occasion pour vous d'exprimer de, vos propres réflexions, voire interrogations, cest à, à à la veille de, de, de créer cette, cette communauté Finalement, euh, comment vous, vous représentez la, la relation avec euh, ces opérateurs on, on a vu euh, déjà euh, comment ceux-ci euh, euh, observent NumaOp et euh, comment ça se positionne vis-à-vis de, de cet outil. Mais vous, en tant qu'utilisateur potentiel, finalement, euh, qu'est-ce que vous attendez d'eux Bonjour, Armand Manier. Euh, je travaille à la Sorbonne. Euh, je suis contractuel sur un projet colex de numérisation. Euh, en ce moment, avec ma supérieure Amelia Laurentso, peut-être que certains la connaissent, euh, on se demande si euh, ben on va adopter cet outil à la rentrée, donc en janvier. Euh, la principale question, en fait, qu'on se pose, c'est c'est très bien pour gérer les numérisations en externe, mais est-ce qu'on peut s'en servir également pour gérer, ben voilà, les numérisations internes Comment articuler ça avec ben, notre service de numérisation, tout simplement, parce qu'il y a un scanner à la BIS et qu'on fonctionne aussi beaucoup comme ça. Donc euh, voilà. La, la, la réponse est plutôt dans la salle. Là. Bonjour, donc, euh, on fait aussi de la numérisation interne à Sciences Po depuis trois ans. On a un scanner de numérisation, une station de numérisation sur place avec un logiciel de traitement. Et en fait, on fait passer, euh, on fait passer aussi des projets de numérisation interne pour euh, les contrôles dans NumaOp. Alors en effet, on fait du coup un workflow vu qu'on peut les paramétrer différents plus allégés. Euh, on espère quand même que ça passe les contrôles automatiques, hein, techniques, comme ça, ça permet de valider aussi que ce soit bon. Mais c'est extrêmement utile, ça nous sert aussi vraiment, pas tant pour le contrôle qualité des images qu'on a déjà fait, mais pour la, numérisation, pour la diffusion et l'archivage. Vu que ça, c'est fait automatiquement la nuit, donc en fait, on fait un workflow assez simple en entrée, sans constat d'état, avec un contrôle assez léger. Par contre, ce qui est super, c'est que du coup, toutes les opérations aussi de diffusion et d'archivage sont faites automatiquement la nuit, donc ça permet d'évacuer et tout, et surtout de faire de la reprise d'existant. Donc, ça, c'est aussi très pratique pour la numérisation interne. Non, non, non pas du tout. Ah oui, ah oui ceux, qui, ceux, qui ont re, ceux qui ont rejoint la salle à un moment ou l'autre, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, même si peut-être on en a parlé. C'est pas grave, on peut redire une deuxième fois la même chose, avec plaisir. Rebonjour, Adeline Bataillet, Sorbonne Université. Alors nous, on a une bibliothèque numérique à la Sorbonne Université qui dort hein, depuis 5 ans avec un circuit de numérisation qui est complètement à plat et qu'il faut reprendre. Donc numaop nous intéresse particulièrement, mais pour l'instant on ne sait pas trop vers qui se tourner, qui peut nous accompagner pour développer NumaHop dans notre établissement, qui peut nous apporter du soutien technique, informatique pour développer cet outil. Enfin voilà, je... On est un peu... Est-ce qu'on se tourne vers les trois établissements qui ont développé déjà du Mahop, Mais bon, c'est peut-être pas leur rôle non plus de, de faire cet accompagnement-là sur les autres établissements. Enfin, voilà, c'est une question qu'on qu se pose chez nous. Ça va être quand même principalement l'objet de toute l'après-midi de répondre à oui. cette question. Donc on ne va peut-être pas le faire en cinq minutes et recommencer. Mais il y a différentes, différentes perspectives qu'on va, qu va développer justement toute l'après-midi. Oui. Une question Merci. Euh, en fait, là, je mets plutôt ma casquette BNU. Euh, nous, nous, vous savez, on a été, on a été les premiers à, à, à être partenaires de Gallica Marque Blanche. Qui, euh, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, malgré tout, euh, une plateforme de workflow, hein, euh, qui va même jusqu'à après euh, la, la diffusion. Euh, voilà, je me demandais quelle, est, quelle articulation on pouvait trouver par rapport à cette offre, quelqu'un marque blanche, qui aussi comprend une partie, ça euh, fera de ma part, archivage. Euh, donc, euh, donc, voilà. En même temps, quand on a eu euh, cette journée de démonstration de numaop euh, l'outil nous semblait intéressant parce que ça pouvait s'adapter plus ponctuellement à des projets spécifiques, euh, d'une manière beaucoup plus légère hein, que tout le, tout le workflow de la BNF. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que euh, c'est des étapes, c'est nécessaire nécessaires, mais ça prend souvent beaucoup de temps. Euh, donc... Euh, par rapport à ce genre de solution, ce type de solution, euh, un des intérêts que je peux voir, c'est vraiment plutôt de l'agilité, euh, de la facilité, euh, adaptée à, à des mises en route de projets, euh, du début jusqu'à la fin, voilà. Tout à fait. Donc, je vais passer la, la, la parole à, à Thomas Ledoux. Euh, juste pour rappeler que j'évoquais tout à l'heure que nous avions rencontré nos, nos collègues de, de, la, de la BNF euh, en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire sur le versant gallica Marque Blanche. Euh, je veux dire... Une des choses qui qui, a, qui nous a orienté vers vers NumaHop, euh, c'était que nous voulions euh, pouvoir euh, entrer dans la boîte noire de, de, des workflows et et pouvoir euh, être des acteurs dans dans, dans ce process. Donc c'est pour ça que j'entends avec intérêt la je dirais, euh, l'ouverture que fait euh, la, la BNF vers ce dispositif qui pourrait aussi lui servir à, à, à développer euh, euh, peut-être Marque blanche Mais je vous laisse euh, bien sûr continuer, monsieur Lenou. Oui, tout à fait. Enfin, je ne me suis peut-être pas l'exprimé tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Hein. Pour nous, enfin, on voit comme une opportunité d'accélérer finalement le gallica Marque blanche parce que le, la porte d'entrée serait plus simple comme je l'ai dit, aujourd'hui, pour rentrer dans le cas de marque blanche, on commence par euh, quasiment automatiquement écrire un marché, hein, de <rire> remise à niveau des fichiers, etc. Si, si on est dans un dispositif où c'est NumaHop qui sert de, de plateforme d'entrée, de, de vérification, etc., des, des, des données, dès lors que Numaop, on l'a modifié pour qu'il cor, corresponde à, à, nos, à nos exigences, euh, après, tous les workflows vont être très simples, beaucoup plus simples que ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on offre un une espèce de portail d'entrée qui s'appelle l'espace coopération, dans lequel vous pouvez déposer des fichiers. On est, on est largement en dessous de ce que propose l'UMAOP euh, de, de loin. Donc, euh, c'est vraiment... La, la... Je pense que est, pourquoi on est, on est venu ici, c'est essentiellement pour ça. Pour euh, que si cet outil-là, il est de, de suffisamment de bonne, bonne qualité, on, les, les fichiers vont rentrer tout seuls, comme ils rentrent au CINES ou à Internet Archive. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire. C'est juste un problème d'alignement. De, de, de, à la fois des métadonnées des, euh, bibliographiques et, et des, des formats de fichiers. Et pour poursuivre la réponse à, à la question d'Alain Collat, pour euh, des, des bibliothèques qui, comme euh, la BNU, ont, ont été euh, des pionniers dans gallica Marque Blanche, est-ce que ça veut dire que ce serait une possibilité d'évolution du, du workflow entre euh, fait, les oui. bibliothèques Marque Blanche et, et, et voilà. le BNF mmh. Bah, au lieu qu'ils viennent déposer via, via espace coopération, hein, donc euh, je vous dis, où on, finalement c'est assez rudimentaire, où on est obligé de cataloguer avant dans notre catalogue, enfin, etc., on pourrait très bien imaginer un workflow simplifié par, par cet outil-là, d'autant plus si c'est euh, si une communauté de pratique, hein, parce qu'il y, y a également cet aspect-là qui est important. Le fait d'avoir une, une façon unifiée de, de, de, de se présenter à la porte, c'est quand même beaucoup plus simple pour nous que de devoir créer des, je vous dis, des, des workflows, des, des façons de travailler différentes à chaque, à chaque partenaire qui vient, qui vient nous approcher. Est-ce Est que je peux me permettre de vous demander, on parle de Gallica Marque Blanche, mais ça vaut aussi pour Gallica tout court ce, cette perspective ou pas Enfin, je veux dire, quand Alors. on est amené sur des partenariats particuliers à mmh. numériser avec pour euh, la BNF, euh, pour compléter des corpus que vous avez, c'est le cas de la VULAC, euh, nous on attend un peu que le connecteur entre NumaOp et euh, la BNF soit fait pour pouvoir envoyer justement les données dont nous sommes convenus avec... Euh, la direction des services et des réseaux, qu'elle vous intéressez, pour ne pas justement avoir besoin de passer par l'espace de coopération qui est effectivement assez énergivore, on va dire. Donc euh, Gallica, marque blanche, c'est une chose. Gallica, euh, pas marque blanche, ça assez. serait pareil pour vous Oui, euh, il y a... que dans, dans Gallica, il y a, a d'autres euh, mécanismes de coopération, en particulier celui qui fait qu'on euh, numérise pour vous. Auquel oui. cas, euh, là, on ne passera pas par Numao, il Mais là, il y a pas je de... pensais à des collections qu'on numérisait, ah, nous, tout à fait, et oui. qu'on voilà, livrait. Oui. Là, le, le chemin d'entrée est le même hein, pour oui. nous. Ça. Après, c'est la mise à disposition qui est différente, mais le, le chemin d'entrée est tout à fait le même. Oui. Y a-t-il d'autres questions, remarques, euh, observations Bonjour, Paul Pommier, Université de Rouen. Euh, à propos des collections, euh, notamment de périodiques euh, numérisés, je pense à Percé, euh, est-ce qu'il y a des projets euh, précis pour faire en sorte que dans les grands catalogues bibliographiques, je pense au Sudoc euh, notamment, on ait le lien systématique euh, si euh, le, la ressource est numérisée, euh, notamment en direction de Percé ou en direction d'ALA SHS ce qui est assez rare. Alors Francis a, a changé un peu les choses, justement. Maintenant, de temps en temps, on a le lien percé sur Francis. Mais euh, c'est vrai que dans beaucoup de bases de données bibliographiques euh, ou de catalogues, on, malheureusement, la ressource est numérisée sur le web et euh, on ne le sait pas. Si on n'a pas l'idée d'aller la rechercher autrement, on n'a pas le lien. Alors est-ce qu'il y a des projets Est-ce que c'est pensé quelque part pour euh, que ça se fasse Merci. Alors, la difficulté des, euh, des signalements de, des contenus de percée dans les catalogues, c'est que la plupart du temps, les catalogues signalent un titre et nous, on diffuse l'article. Donc, euh, dans la plupart des cas, euh, euh, les notices correspondant à la, à, la, à la collection numérisée existent, mais, euh, mais ça ne va pas plus loin qu'une euh, qu euh, qu notice... Euh, oui. Par ailleurs, on, on, on fait l'effort de, de diffuser assez largement euh, l'information. Je crois que euh, la plupart des bibliothèques utilisent aujourd'hui Bacon pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est périodique. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a ce qu'il faut. comme. comme oui. euh, Néanmoins, euh, par exemple, vous mettez des volumes entiers, des mélanges de l'École française de Rome ou de la Béphard. Donc oui, là, c'est un volume là, entier et on pourrait pointer dessus on et on pointe être... pas dessus. On pourrait, ben, il faut qu'on travaille plus avec la baisse. On travaille beaucoup avec eux. Euh, mais effectivement, essentiellement, sur les, sur les autorités, euh, on, a, on a un chantier. Mais pour le moment, c'est vraiment du chantier euh, du travail sur, sur des liens entre les, les comptes rendus et les ouvrages. Euh, donc effectivement, euh, il effectivement, euh, y, y, y a des passerelles à établir encore euh, avec, euh, avec les catalogues. D'autres questions non, on arrive au terme de, de notre matinée. Euh, avant de, de remercier nos, nos interlocuteurs, nos, nos intervenants, euh, je pense qu'il est important de, de prendre note, prendre acte de l'intérêt que portent ces différentes organisations à Numaop. Et c'est un point euh, donc que nous reprendrons cet après-midi quand euh, on en arrivera aux conclusions sur euh, les prochaines étapes. Donc merci à eux et je vous propose de, de, les, de les remercier par des applaudissements.